parlez-vous souvent nous demandons des bouquins passez naoud ça pour suivre Jésus ah ben dans les eaux, oh Dieu, à vivre bien là. Ouais, nous allons pousser chez les autres. Oh, le fait, mais on m'a, tiens, non Tu repiens ce qu'il là-bas Vide, ouais. ah, vana Aïe Jésus Oh, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia Vide, hey! vana Monsieur, courage. Non, courage. Courage. Ça, mon Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Et, eh. Pour qui ça Pour qui ça est moins Pour qui ça, mon Père, oui, mon comme ça? Pour que ça tout ça me fait pas bon hein Pour que ça me pas jouer le monde comprendre moi là Pour que ça Maman me campe contre moi Papa me campe contre moi Pour que ça Pour que ça Bon Dieu cap travaille pour moi travail, Bon Dieu cap travaille. Aïe aïe Aïe aïe Aïe t'en copie en te Et Didi a pas à ta kôrho Piye t'en kède en te kède Ici, y a la To copie, Oh, MP Alléluia, alléluia. To travailler. a a à que la présence de Dieu traversée, que grâce pour Dieu traversée, que l'onction de Dieu que la force de Dieu que la puissance de Dieu Oui, oui, oui, oui, oui. Alléluia, Alléluia. Comment Dieu a parlé, comment Dieu a mis où, ma ce père, comment Dieu a mis où, ma ce père. dit. Hallelujah. Wow. Midi du matin, ou bien, ou bien, ou bien, bon Dieu, c'était tout. Ou bien, je pas de turbulence. Mais turbulence, ou ce que je n'ai pas. Je veux que l'on connaisse ce travail, bon Dieu, c'est ce que ça déjà Vous ça déjà. Le bon Dieu, Il bon a le bon Dieu, le la, si bon Dieu, le bon Dieu, le bon le bon Dieu, étant. Patience pour le Pendant La bon Dieu, le vous là le bon Dieu, le vous le bon Dieu, le et mais pendant mon Dieu tu les nations pas pantalon de guerre. Vous voulez comprendre mon Dieu carré. Où ou, ou, ou Dieu pas bon Dieu? Oui. Bon Dieu Carrelo, bon Dieu mot sous tête. Où ça? je mon Dieu? Parce je ne vais pas souffrir dans le ça. Tandis que où où où là c'est où ou champion oui, c'est où ou vainqueur oui, c'est où ou victoire oui. Parce que vous tu vis Je suis bel enfant, non Tant que je comprendre? pour ma classe baptême, c'est après service, il n'y pas de rade. Bon Dieu, il est sans rade. Il y a un beau moins sans rade. Mais il faut pas Amen. Je vais faire une tribulation sous tribulation. Bien aimé, ça m'a dit non, là, chaque fois, je me dis, je vais couler dans les yeux. Si je me suis créé, je vais me dire, il y a quelques ratés pour moi. Joue ça, je ne vais pas faire des ratés. Je ne vais pas faire des ratés. Je vais me je vais Je vais plonger si tu es militaire à pied pendant que je des prix pour chercher quelques ratés. Les brivés. Bien aimé, il une équipe chemise, toi, m'a vais entrer là-dedans. Il y a talons. soulier, mais Et puis, il le dans le j'aime. Pour me dire, maman, il n'est pas bon pour moi. Mal en vain. Tandis que je suis un bon Dieu sous tête. Qui dit, je suis sa vie? Dieu pour Je veux comprendre, je suis un bon Dieu sous tête. Regardez la bretille sous la roulette. Là mettez vous son petit banquette Là vous pas facile Et ça fait que vous voulez facile ou vous voulez Vous voulez l'évangile facile ou vous ou vous Pendant que moi mon dieu sous tête moi Mon seul soulier l'école, l'église Pendant que moi mon dieu sous tête moi Je peux pas manger non mais mon bon Dieu sur tête moi m'attend au monde fait me cadeau cinq gouttes mon bon Dieu sur tête Ça ça passé mais faut me balle le temps pour le travail je suis l'argile lui le, port, le potier et nous dirons nous dociles ton prisonnier et ben a formé c'est les con pour le former alléluia Je ne n'ai pas connu qui j'en Mais le travail Je suis pas arrivé Mais où est bon Dieu travail Je n'ai pas arrivé Mais où est bon Dieu travail Ça te prend du temps Vous comprenez que depuis 1992, nous sommes convertis Vous pouvez traverser plus de 15 à 16 ans Je suis passé 15 ans quand e même Abdomen Mate Bon Dieu, il est moui. Abdomen Mate Bon Dieu, il est Amen, oui. Mate Et matère, je viens venu comme ça. En vérité, vous mettez fait parole bon Dieu, confiance. Plus que l'autre parole. Je suis venu la caille, bon Dieu. Je suis venu route, bon Dieu. Je souffre. même quand connais. sous tête moi Alléluia. Et je ne vais jamais oublier ça. En 1994, deux a après conversion, mon monsieur qui sortit Canada, monsieur ni en peine, mes amis. Le monsieur a eu, tant de ça, monsieur a dit en français. Laisse ça, ne que dans la seconde. 1994. Monsieur dit, vous avez une tête de pasteur. En 1994. Je me fait convertir de Je me suis que je ne sais pas je ça dit que je dit que qu'elle dit il je suis que je suis parole que de Dieu dit parole de Dieu. 15, 18 plus tard, bon Dieu. je que je suis pasteur que je suis je me que je fais deux ans en an vie, je fais deux ans en an vie. Comment je vais vivre si je connais. Je vais côté ma dora avec mon béni. Et puis je dis, Pasteur, je dis, Frère, que je ne ça dans ça. Je ça. Je me veille de nuit. Je ne pas manger avant de de nuit an, et je le matin. Les vais coucher sous la cabane. Je vais me je ne vais pas manger le Je pas capable. Je me sens dans dame vide. Je me dit que c'est pas capable. C'est à dire que je me veux aller dans le bon travail pour faire moi. Bien aimé, laissez-moi ça. Je vais me, me prendre un bon café quand même. Je un café. Je un café. Je café. vais un un café. Je un café. Je ou kage un bon Dieu sous tête ou la vous pas facile. Mais seul sobe se connaît, est-ce que ça dit est bon Dieu dit Si c'est bon Dieu dit, avancez. Pendant que je suis en jeune, je me pour quand jeune, 8 heures. Je ma en je suis en jeune, je me prier, pour jeune, je suis en jeune, je suis mon jeune, je suis en train mon me mon je suis en jeune, je mon je suis en jeune, je je suis en train de le premier cantique que je chante, c'est que la jeune fille un démon sous tête. La jeune fille fait 13 ans dans la ville. Il se joue sa bon Dieu te voulait délivrer, c'est moi qui voulait le déjouer. L'homme qui fait jeune, il y a un petit mami qui paraît devant moi, un petit grand monde. Il dit Petite, bon Dieu, béni oui. Il dit Sous les États-Unis, nous, oui. Comment ça Il dit Mami, dep il dit les États-Unis rien même mon contact oui et puis il dit bon mon dieu béni au pendant le bamb la même mon senti même mon papier ça pas ça pas on fait papier dit ça ça pas on fait mais comment bon dieu pour le bénir les mauvais même 5 dollars américains mais comment bon dieu te quand prend soin au mot mon Dieu sous tête. mais ça n'a pas empêché de souffrir. Amen. Maintenant, qui comportement nous doit gagner Le bon Dieu travaille sous dossier Nous ami comme ça. Nous pas répondre moi non. Quand Dieu travaille sur le mot qu'il qu m'a dit et vous devez premièrement, vous devez garder la foi. Les les bon Dieu a travail sur dossier. Il t'attend dou mois. Amen. Kounya ou senti ou souffrir et même vu garder la foi. Gardez, la garder la foi. Bay la main dit il garder la foi. Mon international yo moun kap tande mio. Moun ki sou radio changement on vin di nou garder la foi. Bay, si la foi promet ça, il n'est pas un homme pour mentir. Y a fils de l'homme pour se repartir. reparti. Amen, Tout le monde est béni au matin. Il faut garder la foi. Amen. Et tel, ou pas ou pas quand ou pas on a dit ou pas dehors des pas ou pas a ou pas pas a pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas si pièces pièce de ta pointe, de ta Jésus de Si a ne Côté pas si je si je ne si ne si vous avez sais je ne pas je pas je ne de pas je vais garder pas foi. je ne pas ne sais pas si l'eau. Ou pas Moun qui moun là, les la la fêle. Dou, la, benou, la felle, qui la là, la foi. Dans la qui sont là, les gens qui besoin là, la gens qui là, les gens qui sont turbulence les gens qui sont là, les qui Somme pas capable. Et puis il dit Qu'est-ce que Parce que le pape abandonne pas Ma tante. Côté mon capitaine, secoue la patience. Côté mon capitaine, secoue la patience. Vous mettez ton secoue la patience. Sal dou la faire, silence. Sal dou la feya, garder la foi. La fête. Alléluia. Nous Dieu béni l'église le matin. Nous l'avons fait matin. Et deuxième bagaille, deuxième bagaille, les bon Dieu travaille sous le dossier. Vous devez rester à tout prix. À tout prix dans la volonté de Dieu. Parce que pendant gardé la foi, faut battre pour pas tomber dans la fatra. Vous devez à tout prix rester dans la volonté de Dieu. Je suis grâce ou avec patience. Amen. Amen. Que bon Dieu bénisse, madame. Nous sentons bon Dieu abdou. Et mon bon Dieu. Parce que circonstances, qu'on fait oublier qui est-ce qui est ce qui bon Dieu? Matin, bon Dieu, douce, c'est bon Dieu. Alléluia. Amen. Gardez la foi et restez à tout prix dans la volonté de Dieu. Parce que la tra, ça le dit bon Dieu, quand on fait route, on ne peut pas faire route. Et bien aimé, bien aimé, on a un même temps. Pas longtemps, je suis là, je réfléchis. Je suis à côté, je à côté, je suis à côté, comment je vais arriver là Non, je ne peux pas comprendre. Non, gain on est il y a qui Il Sans le secours d'aucune main. Amen. Je vous dis, il des Dieu de c'est pas mais Parce que comment on pour prendre? Je ne pas papa, je ne vais pas maman. Aujourd'hui, je ne étage. Je ne l'enveloppe. Je casser pour être Je dit ans au ministère, enveloppe qui miracle. Je ne 7 jours. Je 3 jours. Je pas Même Même Amen les gars. Amen les Amen. Je dis à la, je dis à ma sous-machine. Et pas. Et, et gazou. Et, et des miens. Ah, nous avons un bon papa comme ça pour pou, baguette des machines. Oh. Avec ça. La paix, mondiale. Bon dieu, voulons Je comprendre. Retenons volonté, mon Dieu. Amen. Certaines fois, on a marché sur le bouton, on a Derrière, pas intéressé aux petites. C'est devant pour garder. C'est devant. Moun gens qui parlent là voilà, est devant. lui. Il devant. Ils sont devant. Ils Amen. Le mot de Dieu. Le moment de Dieu. Amen. Et il y a le moment. S'il si y a un mot, s'il si y a un mouvement, il y a un moment tout. Bagala choses pa ne pas arrêter comme ça. Amen. Amen. Les Amen. Amen. Amen. Amen. gens qui m'ont dit que moi qui suis sur l'avion et puis mon je travaille. Mais les gens qui m'ont dit que dans moi qui suis David dit, sauf fait pour papa en ce jour, ce que tu as fait pour mon père en ce jour. Ça veut dire je dois te river pour que ton plan soit construit. Bonjour Gou, tout. Amen. Amen. Que bon Dieu bénisse nous matin. Que bon Dieu bénisse nous matin. Le moment de Dieu, c'est la manifestation de ce que Dieu a dit. Maintenant ou pas dans rêve encore. Maintenant on en réalité. Tout le monde saisi. Tout le monde est étonné. Et par un tel, oui c'est lui. Amen. Si Anne t'es là, il t'a dit c'est moi. Il t'a dit pénina, c'est moi. Si David est là, il t'a dit, frère, c'est moi. Et moi, David, là. Il t'a dit, Abinadad c'est moi. Que mon Dieu bénisse. oui. Eh. Mathieu, que mon Dieu bénit, le moment de Dieu, c'est la manifestation de ce que Dieu a, a dit. On n'a pas besoin encore de l'espérer. On n'a pas besoin encore de l'attendre. C'est réel. C'est fait. Moa accompli. Moa accompli. un mot personnel sur la vous qui doit accomplir. Bientôt, moi, être Bientôt. Mon besoin patience. Ou besoin rester dans la volonté mon Dieu. de Dieu. Ou besoin garder la foi. Amen. Lévisa. Et les jours sont arrivés. ton papa cabaret. Aïe, aïe, aïe. Les jours sont arrivés dans le bala. Papa Famille, pap cabaret. Fami, -cabare pays, pap cabaret. Haïti a trop petit. on a volé tête là parce que je suis arrivé. Alléluia. Et les jours sont arrivés. Vous connaissez un bagage qui vient de la Cabo les gens qui fait la barre, les gens qui ont fait la barre, les gens qui ont qui ont fait la barre, les gens qui Amen, l'église. les gens bon dieu qui est le moment de manquer. Samedi Allah la, la Joseph. Dans la vie, Joseph te venu trois ans. À 17 ans, il recevra le mot de Dieu. À 17 ans, Genèse chapitre 37, il recevra le mot de Dieu. Bien aimé, depuis Joseph, il ne le mot de Dieu. La vie, commence à bouleverser. Mouvement de travail. Et pour me l'église à comprendre que Dieu, c'est un grand architecte. Daniel, que bon Dieu béni. Daniel, est-ce que, est-ce que, est-ce que, où, où c'est, c'est ingénieur? Un architecte, c'est un monde qui fait bon plan. Un, un, un monde qui fait un plan. Et mais Dieu, c'est un gros architecte. Dieu dit Joseph à 17 ans, tu seras grand, tu seras au-dessus de tes frères, au-dessus de tes parents et au-dessus des autres. À 17 ans, Joseph finit de recevoir Moussa, le tracal commencé. Frère, il y a envie de lui. Amen. Amen. Mais pour qui ça, y a envie de Joseph pour songe? Pour ça, mon Dieu dit. Que bon Dieu bénit. Deuxièmement, Frère, il y a comploté contre lui. Mais pour qui ça complot pour le mourir, pour ne pas faire songe encore, mais après ça, songe lui, il y a devenu. Les fin comploté contre lui, parce que oublier pendant qu'il y a un complot sous tout Dieu a travaillé, oui. Oui, mais il dit, monsieur, c'est frère, nous ne pouvons pas tout y aller. Jeter le citène. Et monsieur, je m'appelais texte avec soin. La Bible a dit, que pile dans citène. Il Joseph dans le sac de l'eau. Ça veut dire, c'est pour nous bon Dieu, qu'il travaille. Bon Dieu, qu'il travaille. Combien qu de monde a répondu à moi matin pour qui ça il y a qui est pendant six qui a de l'eau pour le noyer? Pour qui ça il y a qui est pendant six qui gagne de l'eau pour le finir? Mais l'architecte a travaillé. Pendant le jeter, un... Alléluia, Joseph dans six cité, le Seigneur a un groupe Ismaélite qui va traverser la zone. L'architecte a travail. Les nègres, les ont un groupe ismaïlite là Judas prend la parole pour dire Monsieur, à quoi ça nous sert De tuer notre frère En nous vendant plutôt architecte là, à travail Que bon Dieu bénisse l'Église Les gens de nous ne vont pas comprendre Mais ils de Yo Ils ont râlé Joseph Ils ont Joseph pour vestir d'argent architecte là, à travail On va dire ça Bien-aimés, je vais vous dit les le messieurs fin par Joseph, ils yo tué les bête, ils chirent les là, ils mettent ça dans les et puis ils apparaissent quand il y papa Jacob, pour dire, ah, regarde ça, et ep, pas Joseph là. Nous, je ne suis pas Papa dit, quand di, oui. di, on est il dit, est-ce que c'est Radio Joseph là Il dit, mais c'est Rad là, oui. Il dit, oui, oui. Ils ont mangé Joseph. Joseph, dans route pour Égypte. A photo. Yab chantan, yab chantan Joseph, kriye, il a fait tellement Joseph à photo. Il a chanté tellement Joseph, il a crié, et s'il vous plaît, Judas a crié, Ruben a crié, Simeon a crié, Lévi a crié, il n'y a pas de bon Dieu à l'église. Le fun, funérail symbolique parce que le corps de Joseph a été dévoré. Et puis pour eux, en Joseph, a chanté. Et puis pour ça il a dit, bon frère grand frère maintenant, donc Et puis Joseph a slip sous lui, a traversé désert pour aller en Égypte. Architecte-là, a travaillé. Les lui, fait, en Égypte. Joseph pra le vendu. Il a été vendu. Il le vendu. Parce que faut, les gens qui là, ils pour le font bénéfice. Il oui. faut le font profit. Ils vendent Potiphar, Joseph. Léo, Léo, ils Potiphar, Joseph. Joseph, Joseph il veut Potiphar. Bible a dit, l'éternel avec Joseph. Joseph. Mais c'est un problème, non, monsieur. L'Éternel avec Joseph, ça montre même ne soyez l'Éternel avec vous. Bible a montré, Bible a dit, pendant Joseph a pris un soulagement. Joseph, peut-être maintenant tête li, ah bon frère vend moi, Garde déjà mal à l'aise, mais responsable. Tout bagaille la Kylie, qu'on a je suis l'intendant de la maison ça veut dire que mon cher frère mieux te vendre mais mon cher suis pas mal là Joseph pose entendez? et maintenant je la pose attendez entendez Ça so, so, so pas bon dieu et puis pendant Joseph pendant Joseph la Kaila et puis gon vent pour le souffler madame Potifarin, mais Joseph on t'y oubli diable qui sorti pour gâter ça. Dit tomber diable. Pendant, et puis, madame Potifa dit Jo, je suis très docile, je très docile. Jo, je Jo, bagaille. Ça, c'est secret entre moi et vous. Qui secret les madame Jo, je suis très très je suis très très Je, je dis qui très très je, me fais faits, qu'au content. Mais Madame, où est donc Allah qui toujours content? Jésus avait qui s'aime bien pour me père. Jésus avait qui aime content? Mais Joseph, Joseph, vous êtes toujours nommez quand il coume, toujours nommez bon Dieu. M'a pas là avoir, bah, sérieux, nommez jouer tout le monde. Il dit suis no, sérieux Madame. Et puis il dit Joseph, Joseph, Mme Do, bon me disposer, bon Pour Poti fa pas connait et moi Madame Joseph dit lâcher comment la guerre a guer madame bam don bagaille même non bagaille c'est circonstance qui mettent là mais son homme de Dieu mieux oui regardez bon don quand compte arriver, c'est son circonstance qui mettent là mais c'est ça vente de Dieu écoutez lit dit madame potifabam non bagaille m'pas voulez ça arriver loin ma ça prend son retenu qui te me fait travailler moi t'entendez papa en, en, je vais me dire sur moi et me respecter maintenant. Pas faire choses comme ça. Je ne ça fait. Ah. Ah. Je a fait. Je ne sais mon Dieu dans ciel. Ah. Pito, oso, la vie. Je ah. a dit Je jour. Madame en bas, pied, monsieur, pour la pting ting Diable qui travaille. Tandis que pendant que Diable travaille, l'ingénieur a un plein de Parce que ça, l'ingénieur a besoin de faire. Ça, ingénieur a besoin de faire. Ce n'est pas Kai Potifa l'a fait, non Mais pour ne pas faire Kai Potifa, les diables pensent que sales-là sont mal, et elles sont bien. Bonjour, madame Potifa, paradis de Joseph. En vérité, je prends, je sur tout Dieu égyptien. Je dis, on va vivre de ma Joseph dit, au nom de Dieu, je déclare que je je ne vais pas vivre de Amen, l'église. Amen, l'église. Joseph dit, Madame Boutifa dit, bon, Joseph, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, pour Joseph, il faut que tu Nous pensons c'est tu es un peu de bébé. Tu es un peu de bébé. Tu es un peu de bébé. Tu es un de un un un c'est l'esprit là, chère là, oui. Il y a l'esprit là. Il dit tombe, Joseph, je dis à Wapba mon Joseph dit, madame, lagué. Lagué, madame. Lagué, madame. Et puis Joseph poussait l'ombre. pou, Et puis le kemé, lagué, lagué. Et puis Joseph dit, ou met kemé, ou met kemé. Et puis, madame, vous dites relève, moué. Bien-aimés. On t'a ramené nous. Attendez ça. M'litex ça. m'di dit mais pourquoi ça Joseph pas dit rien. Gen de l'effet silence. Kala la pas de monde. C'est au deux dek te nan kala Joseph pas gain témoin. Et madame Potiphar ses chef. Sal dit c'est fini. Mabdou matin, an. ça yot dou la l'semble ou? Amen. Mais mon Dieu, oui. Les potifa vini, madame potifas glonanger. Ah, monsieur. Je dis à genrizes dans le pays, tout, oui. Yeah. Eh ben ça, madame potifas grises, non. Eh bien, ça, madame potifas, je cherche, non. Yeah. Mais c'est que je cherche toujours, oui. Amen, l'église, mon Dieu, ah men, Mais quittez-vous Quittez-vous Le moment de Dieu arrive. Bientôt, bientôt, bientôt nous comprendrons tous les pourquoi de nos salades. Que bon Dieu bénisse-moi d'ailleurs laisse toi te vini, venir. Je vais te faire bouler la terre. dit, il dit chéri, chérie, chérie, je te ça va bon monde. ça, chéri, chérie, ma fête. Pendant que je tu m'a passé sous moi. l'aime me ses mains, qu'a passé sous moi, pour me l'aime Je moi te dire, tu Ah, un pas chérie, je la colette. Je la Pendant que je la petite la même. Viens de l'ocaravola, viens de là Joseph pas dit, ah, mais c'est pour nous d'accord tout. la paix mon Dieu c'est pour nous d'accord tout la main de Dieu dans ça, parce que si la main de Dieu pas la donne, Potiphar c'est officier frangoli, il était qu'à tuer Joseph, mais il nous pas tuer, que mon Dieu bénisse au matin, et puis Potiphar dit bon, Joseph, ne me pas content, allez. Dans la prison Qui est là pour prisonnier prisonniers? Prisonnier politique Si Joseph Pour le prison parler Il ne peut pas le pénitencier Côté peuple La la a dit C'est pour les gens qui Tout le monde a dit Tout tête Oui pendant Joseph dans la prison, hein? j'ai pu chef garde dit Joseph, à partir de il vous commandez, vous mettez commande en prison, hein? toutes prisonniers sous contrôle. La peau bon y avait. Parce on fait, un vrai chef, il faut faux chef enfin. et, et, et, et. Pendant.. Et puis Joseph, Joseph là, au bout de quelques années. Et dire ça, Joseph va passer plus de temps en prison que Kamana Boutifa. Amen. Joseph. Il y a deux messieurs qui font impertinence pour qu'on découvre qu'ils laissent, c'est les chansons et le pantier et puis il y a des en prison Coach Joseph là architecte là pareil <t 'en> eh, eh, eh. Amen l'église. Pendant Negio on se sont au l'eau dormi chaque font rêve différent enfin. Et puis tous les gens sont troublés Et puis Joseph paraît pour l'inspecter, Il dit « Monsieur, je ne comprends pas le visage de matin, ça te passe ?» Il dit, chef, là, je me fais une nuit, là, et y a pas bon. Et puis, les chansons, il y a des chansons qui rêve ou fait. Les chansons dit, moi, je me fais un rêve. Moi, ouais, c'est un petit pied de bois qui a trois branches, et puis le grand, puis le raisin, puis le bagaille. Ah, ne me pas comprendre le rêve là, me troubler. Joseph dit, mais ça, ouais, je me suis pour le pourri. Trois petits branches, ouais, dans trois jours. Et puis, les pharaons, on va le retourner, on n'a pas et pour le servir, Pharaon. Et puis, Joseph va le faire lâcher. Il dit, pas oublier. <rires> Bien-aimé. <rires> Là, il a allez. Et puis, et, et, et puis il, il dit, où même, le panthier. Monsieur dit, moi, je me fais rêver, moi, trois panier. moi, je moi, plein Monsieur, après, moi, moi, moi, moi, moi, pain. moi, moi, moi, moi, moi, moi, Il dit, équipe moi, moi, il dit toi pas ni à 3 et 3 et toi, hein, toi jours tout mais sauf que la tête de l'échanson sera relevée et ta tête sera enlevée. Mais et, et, et, ça veut dire dans trois jours tête à au même. Je dis qui sort dit là. Au bout de trois jours, ça Joseph te dit à Pendant monsieur Bralé, Joseph dit Amen, l'église. Bible a dit, les chansons ont oublié Joseph. Parce que l'architecte là fait ça. Au bout de deux ans, ça veut dire qu'il a oublié Joseph. Au bout de deux ans, ce pas les chansons qui ont dormi, mais c'est Pharaon qui a dormi. Et Pharaon, pendant le dormi, il a fait deux songes. Mais qui pral le dire même bagaille. Dans un premier temps, il pral faire sept vaches grasses, et puis il pral faire sept vaches mecs qui pral ravager Gracio. Et puis il pral faire sept épis bien belles, et puis il pral faire sept épis mecs qui pral ravager sa Et puis Pharaon troublé. Les magiciens, pas de réponse. Les relais pas de réponse. Les relais. comment Pas de réponse. Amen. Les relais maçon-loge, pas de réponse. 33e degré, pas de réponse. Et puis, l'Esprit de Dieu sautit dans le ciel. Et puis, il cliquait dans l'Esprit, les chansons. Fff! Il dit, les chansons, souviens-toi. Oubliez l'autre tu es dans la prison. Tu es forçant, un monde qui t'a tracassé. Tu es quelqu'un qui t'a fort sangé. Tu es quelqu'un qui t'a tracé pour vous. et même même qui t'a disponible. Et ça se dit, moi, oh, moi, moi. Il a un monde qui a dans situation-là. Il dit Bon, date-toi avec moi. Et qui est ça qui est-ce qui Il dit Un hébreu. Monsieur, il est en prison. Mon cher, mon cher, où, où qu on est qu'on ait inventé la guerre Il dit Oh, et bien, il court pour un monsieur. La Bible a dit comme ça Il a décrété un chat royal. Rapide. Il a Joseph. Il a à à l'encoiffer avec elle parce que vous pouvez le rencontrer mon petit. Joua, rive, petite joie river petite maman river petite amen pour tu ça amen l'église mondiale. oh je met rad sérieux sous Joseph pour le rencontrer pharaon Dieu sous terre. la Joseph river et je l'ai dit. Après, je ne pas couper les Non, non, non, non. Nous ne pouvons <rires> pas anyway. habiter <tr modelling> <rolled there. let> <¡M> <objectives> de ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Je respecte le Pharaon, son service me vient à nous, ou je un songe, ou je un bon songe dans ma bête. Il dit, je ne vais pas parler de oui. Et moi, j'aime mon faire un songe dans ma bête. Il dit, bon, bon, bon, bon, bon. Là, il me racontait le premier songe, il racontait deux. Joseph dit, descends-toi, frère, son seul lit. T'en bien, monsieur c'est mieux. Il dit bon Dieu dans le ciel là. Ça veut dire d'accord avec. moi. Si bon Dieu dans le ciel là parle avec Pharaon, c'est que bon Dieu dans le ciel là qui a un contrôle de tout le bagaille. Parce que c'est bon Dieu qui est Joseph Moua. Garde qui côté, il prend le, le voyer Joseph répond pour lui. Amen. Wow. Amen. Hey, hey, hey, hey. Joseph, bonhomme dormi, mais ça m'ouvre, mais ça moué. Il dit Pharaon, depuis qu'on a fait son genre deux fois. a arrêté. Le n'y pas de péché le fait. Il est dans la volonté décrétive de Dieu. mon n'y pas Oh Et puis il dit, Pharaon, ma vais ma, ma, ma, oui, mais ma bon conseil. ou pendant sept années, ça, ou besoin d'être sérieux pour prélever sur toute l'Égypte un cinquième de doré, toute récolte récolte. De manière à ce que la sept années a fini, cette année, fin, oh! la famille est finie pour ne pas manger. Il dit Oh Il dit Monsieur, Monsieur, le député sénateur, qui est-ce que nous là Il dit Joseph, oui. Joseph paraît devant Pharaon, il a 30 ans. Il saute 17 ans. Moi, le moment est à 30 ans. Que c'est béni au matin. Il y a le mot de Dieu. Il y a le mouvement de Dieu. Il y a le moment de Dieu. Ça, mon abdi, pas Mon bon Dieu, pire. Que mon Dieu, béni au maranatan.